Donc le narrateur de Client Mystère est un, est un coursier à vélo euh, qui pédale dans les rues de Lille. Et euh, un soir, il est euh, victime d'un accident de la route euh, alors qu'il est en train d'acheminer une, une pizza. Et donc euh, s'il se sort euh, de l'accident, euh, il se retrouve néanmoins euh, blessé et indisponibilisé par euh, les algorithmes de l'application pour, euh, pour laquelle il travaillait. Et donc, il se retrouve soudainement sans, sans ressources. Et euh, donc, il va se poser la question d'aller de, de retrouver en fait, euh, un salaire quelque part. Et donc, par un concours de circonstances, il, euh, il entend parler d'un nouveau métier euh, qui euh, s'effectue par le biais de plateformes euh, également et d'applications qui s'appelle les clients mystères. Alors les clients mystères, ce sont des personnes qui sont mandatées par des entreprises pour venir vérifier d'une manière anonyme et secrète la, la bonne mise en application des protocoles et la qualité du service qui est censé être effectué par les employés. Donc, euh, il s'agit de se glisser dans la peau d'un personnage et euh, d'aller auprès d'enseignes de grande distribution, euh, de pharmacies, de restauration rapide, euh, que les employés euh, travaillent conformément au euh, cahier des charges qui leur incombent. Donc, notre narrateur euh, va mettre le, le doigt dans cet engrenage-là et donc va débuter comme ça euh, une nouvelle. Euh, aventure professionnelle si je puis dire euh, dans cette société de la note euh, et euh, va progressivement passer d'un statut de, de noté lui-même en tant que coursier on est noté euh, et par le restaurateur et et surtout par le client euh, pour vérifier euh, justement si est la satisfaction est-ce que le plat est suffisamment chaud est-ce qu'il est livré dans les délais est-ce que euh, il a été aimable, etc. Et il va donc euh, se retrouver à être euh, lui-même le noteur. Euh, donc il va se retrouver face à face euh, d'individus euh, euh, un petit peu comme lui, euh, souvent des gens qui n'ont pas forcément euh, choisi euh, cette vocation et qui sont donc des, des agents euh, de travaux divers. Et donc va être chargé de les noter. Et donc c'est le point de départ de cette réflexion. Ça va être euh, euh, ce narrateur qui va se retrouver... Euh, dans cette société de la note de, de l'autre côté, si je puis dire, de, du miroir. Le, les missions de clients mystères sont vraiment présentées comme euh, des moyens euh, d'optimisation et d'amélioration euh, de, de la qualité de service. Euh, ce sont des outils euh, pour le management et qui sont vraiment présentés euh, tels quels sans... Euh, sans aucun élément de, de contrôle ni de, de, de peine à la clé ou de sanctions qui pourraient être euh, formulées à l'encontre des, des employeurs et des employés, surtout. Et donc, euh, il y a un conflit de valeurs parce que à, à ce, ce personnage est habitué, justement, lui, à subir et, euh, et va devoir... Euh, à son tour, euh, juger, donner justement son, son opinion. C'est un exercice pour, avec lequel il n'est il est pas particulièrement à l'aise euh, à l'origine. Dans ses micro-tâches, il se retrouve face à face euh, avec des, des boulangers, euh, des caissiers de supermarché euh, des, des apprentis, euh, des concessionnaires, euh, des mécaniciens. Et donc c'est tout un, un tissu d'interactions euh, justement qui sont complètement biaisés avec lesquels il va avoir à l'origine du mal à composer mais euh, l'idée et la trame en fait de, de ce récit c'est justement le, la modification de sa perception de ces enjeux là et on va essayer de suivre ce, ce narrateur dans son évolution euh, psychique euh, c'est à dire qu'il euh, il va progressivement euh, devoir prendre de l'assurance et pour pouvoir monter en gamme, puisque c'est une forme de structure pyramidale qui est présente dans, dans ce texte, euh, devoir s'acquitter de certaines besognes, et certaines tâches de, de notation, pour pouvoir progresser dans, dans ce milieu. C'est un, un texte qui est très documenté, c'est-à-dire que, toutes les missions de clients Mystère qui sont présentées dans, dans le texte euh, existent et je me suis vraiment appuyé sur des protocoles et sur des questionnaires euh, qui existent euh, et qui sont donc euh, utilisés et appliqués. Euh, je me suis moi-même inscrit euh, dans diverses applications de Mystery Shopping euh, pour pouvoir euh, évoluer moi-même euh, à travers cette carte. En fait, on fonctionne euh, avec la géolocalisation de votre téléphone portable. Et il y a des missions qui surgissent euh, de, comme un petit peu des pop-ups euh, à mesure que vous circulez sur la carte. Donc, vous avez des gains euh, infimes à empocher. C'est peut-être euh, aller vérifier euh, la mise en place d'un paquet de spaghettis euh, euh, qui est en promotion euh, dont elle enseigne donc vous y allez vous vérifiez euh, que le produit est bien à sa place vous, vous photographiez vous envoyez cela à l'application et ça fonctionne comme ça c'est vraiment des micro tâches euh, euh, perpétuelles qui existent euh, et qu'on peut euh, pas de tentative d'épuisement possible dans, dans, ce, dans ce métier là donc notre narrateur il va évoluer dans cette euh, dans cette sphère et euh, il va être repéré, euh, et on va lui proposer euh, une mission un peu plus, euh, un peu plus comment dire, euh, avec une forme d'envergure supplémentaire, puisqu'on va lui proposer d'aller euh, travailler et d'enquêter euh, à bord des trains. Et, et à nouveau, ce sont des, des, des missions euh, qui existent, euh, que j'ai pu euh, découvrir par le biais de certaines recherches, documentation. Et j'ai passé beaucoup de temps moi-même dans, dans des trains, ce qui m'a sûrement donné l'idée d'écrire ce texte, c'était euh, j'ai pu discuter beaucoup avec le personnel d'escale les agents de propreté, les baristas, et donc on, a, on est souvent face à des, des annonces assez formelles, euh, un exercice comme ça un peu de, de sourire forcé où on sent qu'il y a vraiment un dispositif très, très charté, très normé, très, très normatif euh, qui leur incombe. Et donc euh, ça se situe vraiment dans cette ouverture à la concurrence euh, de, fait de la SNCF de la et de, du, du chemin de fer qui, euh, qui donc euh, devient un nouvel espace de compétitivité où il y a diverses compagnies ferroviaires qui peuvent investir ce champ-là. Et donc les, ces sociétés euh, mandatent de plus en plus... Euh, des clients mystères à bord des trains, pour pouvoir euh, donner leur euh, appréciation dans leur euh, subjective objectivité euh, que euh, eh bien, le, le contrôleur euh, est suffisamment aimable, que les, les, les casquettes euh, sont propres, les chemises repassées, euh, qu'il y a des formules d'usage de politesse qui sont, qui sont bien exécutées. Et dans ce texte, j'ai aussi euh, essayé d'explorer euh, toute cette langue, cette langue du, du management contemporain, euh, toute cette langue qui est produite euh, par, euh, par les avis laissés sur Google et les, les, les sources de documentation n'ont euh, pas du tout été littéraires. C'était vraiment le matériau euh, de, de, de, de ces avis en fait, laissés de manière anonyme euh, sur TripAdvisor, euh, sur Google euh, ou sur euh, des sites euh, assez diversifiés. Euh, vraiment, je trouvais que c'était un matériau brut qui était assez intéressant à, à explorer et donc euh, c'est aussi euh, les réflexions sur euh, l'usage de cette langue managériale et aussi euh, celle, euh, celle, des, euh, celle, celle de l'internet et, de, et, des, et des avis en fait d'anonymes euh, qui, qui peuvent composer à la fois une, un matériau linguistique qui est euh, très riche, très diversifié, le, le travail de ce, de ce texte a vraiment été réalisé euh, principalement euh, en mouvement, dans des trains, puisque j'ai beaucoup, euh, beaucoup utilisé euh, ce moyen de déplacement ces, ces derniers temps, et euh, j'ai vraiment voulu insuffler cette idée de, de vitesse et d'exécution rapide, de, de croquis, euh, en fait, à, dans, ce, dans, dans ces pages-là, puisque j'avais toujours un paysage qui défilait, et j'avais peut-être même de manière inconsciente ce tissu d'annonces euh, des baristas euh, des annonces des chefs de bord euh, qui qui ont fini par euh, par s'inviter aussi euh, de manière chorale euh, dans, dans ce texte là et notamment la voix en fait euh, cette, cette notion de voix qu'on a dans les dans les gares, euh, qui est un personnage en fait euh, qui va prendre de l'importance dans, dans ce texte là et que j'ai vraiment voulu euh, j'ai voulu vraiment suivre cette, euh, cette, cette, cette, cette mosaïque un peu de, ferroviaire dans, dans ce texte là. J'ai vraiment voulu ce, ce travail comme un grand traveling euh, tout en vitesse euh, par le biais de, de croquis, d'esquisses, des mais en gardant toujours une, une langue assez nerveuse, assez, assez organique, précise et, et, et j'ai essayé d'apporter quand même un contrepoint euh, à travers les personnages de, de chaleur et d'humour euh, pour contrecarrer euh, le prisme le prisme assez froid et assez sauvage qui, qui pouvait être assez intimidant, j'ai essayé de... Enfin, tout simplement, la mission du romanesque, c'était de partir de ce matériau documentaire qui est extrêmement aride, c'est vraiment ça la chaleur d'un tableur Excel, et en fait de l'humaniser, de, de lui donner comme ça du corps à travers des personnages et des, des situations.